Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène au Togo pour déguster le veillis. Alors, il s'agit d'un plat composé de haricots à oeil noir, agrémenté généralement d'une sauce tomate et de farine de manioc. Mais euh, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un veillis à l'huile de coco et aux oignons rissolés. A tout à l'heure! Pour 4 personnes, il nous faut du haricot à œil noir, du garis et de la farine de manioc torréfiée que vous pouvez vous procurer dans les épiceries africaines, la moitié d'un oignon rouge, de l'huile de coco et du bouillon de légumes. Dans un premier temps, nous allons éliminer les impuretés du haricot en le laissant à l'eau froide. Ensuite, nous le portons à ébullition avec un litre d'eau à feu fort. Dès que le bout, nous réduisons la température pour continuer la cuisson à feu moyen. On taille à présent l'oignon en tranches très fines qu'on fait revenir à l'huile de coco dans une poêle à feu moyen jusqu'à l'obtention d'une belle coloration. Maintenant, on va s'occuper du haricot. Au bout de 20 minutes, on incorpore une cuillerée à café de bicarbonate de soude pour raccourcir le temps de cuisson et rendre nos fèves bien tendres. Après 30 minutes au total, on assaisonne avec une cuillerée à soupe de bouillon de légumes, puis on laisse mijoter 2 minutes supplémentaires. Enfin, on se débarrasse de l'eau de cuisson. En prenant soin d'en laisser quand même un tout petit peu sur les fèves, environ 7 à 8 cuillerées à soupe, afin qu'elles soient bien moelleuses en bouche. Voilà, je sers le haricot avec les oignons rissolés, un peu d'huile de coco et du garri. Notre veillé est prêt, je vous souhaite un très bon appétit. J'espère que le veillé vous a plu. Si c'est le cas, un pouce bleu, n'hésitez pas à essayer la recette à la prochaine.